Best. We confess that we are blessed. We progress all abreast. We go stressed, then we can rest. We possess the very best. We create chance to be restored. Like rivers in the negative. But as we sow in deep sorrows, we reap in so much sadness. If someone carrying sick to sow is going out with me, he will return with happiness, glow, and carries shivers within. We confess that we are less. We co on the, the way of strength. don't strength, then we can rest. We possess the very best. Best that we advance, we embrace, we progress, we press. We don't stand we We possess the very best. We we, best. We, we, best. We, the we possess the very best. Alléluia, Alléluia, bonsoir adorateur, bonsoir adoratrice. Euh, je, je suis heureuse d'être avec vous encore ce soir. Le Seigneur fait de grandes choses, il fait des choses merveilleuses et vraiment il est digne d'être adoré. Cela fait plaisir d'être toujours euh, euh, assemblé en son nom. Cela fait plaisir de pouvoir élever son nom parce qu'il a toujours été fidèle et il sera toujours fidèle avec nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cette chanson disait que... Euh, euh, ça faisait référence au, au psaume qui disait que euh, euh, en fait qui parlait de, de, de, de, des exilés à Babylone et euh, à qui euh, on leur on demandait de chanter un chant à Koryandaharadaharadakaryanda et euh, c'est c'est des Israéliens sont revenus sur euh, sur Jérusalem et euh, c'était avec joie c'était ils, a, ils a élevaient le nom de Dieu pour euh, ce qu'il par pour sa fidélité alléluia nous continuons Son esprit vient des quatre vents, il est là pour ressusciter, comme dans Ézéchiel 36. Il vient des quatre vents, il s'est blessé. Pour toi, la rame Il nous a donné la victoire sur toutes choses et par ce nom, nous pouvons tout. Par ce nom, nous sommes guéris. Par ce nom, nous sommes sauvés. Par ce nom, nous avons la victoire. Par ce nom, nous ferons de grandes choses, plus grandes que celles que notre Seigneur a faites lorsqu'il était ici-bas. alléluia Il y a un nom, un nom puissant, un nom merveilleux, un nom glorieux. Gloire, gloire à toi Seigneur au oh Dieu pour ton nom. Gloire à toi Seigneur pour ton nom infiniment grand. Alléluia. Merci pour ce précieux nom, pour ce nom qui nous sauve, pour ce nom qui, qui fait tout dans notre vie, ce nom qui, qui est gravé sur nos vies. Oh, gloire à toi Seigneur, merci pour ton nom. Nous voulons ce soir encore dire que nous croyons en ta parole, nous croyons que tu es, tu as tout pouvoir, nous croyons Seigneur au oh Dieu en toi, nous croyons, nous, nous croyons nous, non seulement nous croyons en toi mais nous te croyons seigneur oh merci père pour tout ce que tu fais alléluia alléluia gloire à toi je crois je crois en toi je crois en toi louange à toi seigneur Tu as dit que je peux bouger les montagnes, que je suis la tête et non la queue. Tu me fortifies et, et ta lumière brille dans mon esprit. Par ces meurtres j'ai été guéri Et je sais que ta parole est vraie. Je crois. Je crois en toi, Seigneur. Yeah. You me me. Everything's toutes choses qu'on Standing on the promises for I hope your work is real Dieu vivant. Gloire à toi, Dieu puissant. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu, as, tu nous as gardés, Seigneur, encore euh, pendant toute cette semaine, Seigneur. Tu étais là et, et tu as dirigé toutes choses, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes tes attentions, Seigneur, à notre endroit. Merci pour ton amour. Merci pour la provision. Merci, Seigneur, pour la sécurité. Merci, Seigneur, parce que dans le secret, tu combattais pour nous, Seigneur. Nous avons échappé à des choses dont nous ne sommes même pas conscients, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, au oh Dieu. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur, au oh Dieu. Quels sont les mots que nous pourrons utiliser, Seigneur, pour dire à quel point tu es bon? Oh, merci. Papa, merci papa. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire. Adorateurs et adoratrices, euh, nous allons lire la parole de Dieu euh, dans Jérémie. Voici le, le verset que le Seigneur a donné pour nous ce soir. Jérémie 29 verset 5 Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. C'est ce que le Seigneur nous dit ce soir. Nous allons prendre Jérémie 32 également, à partir du verset 1. Jérémie 32, à partir du verset 1. Je lis... La parole qui vint à Yermeya de la part de Yahweh, la dixième année de Tzikiyah, roi de Yehuda, c'était la dix-huitième 18, année de Nebuchadnezzar. À ce moment-là, l'armée du roi de Babel a siégé alors Yerushalayim. Et Yermeya, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Yéhouda. Car Zikia, roi de Yéhouda, l'avait fait enfermer et lui avait dit, « Pourquoi prophétises-tu en disant, « Ainsi par Yahweh, voici je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babel et il la prendra. » Et Zikia, roi de Yéhouda, échappera. Pas aux mains des Chaldéens, mais il sera livré, livré entre les mains du roi de Babel. Il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront les yeux de ce roi. Il emmènera Tzidbiya à Babel, où il demeurera jusqu'à ce que je le visite. Déclaration de Yahweh Si vous combattez contre les Chaldéens, vous ne prospérerez pas. Yerméa dit La parole de Yahweh va à moi en disant Voici Anamel, fils de Shalom, ton oncle, qui vient vers toi pour te dire Achète mon champ qui est Anatot, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Au nom de Yeshua, je proclame qu'en cette année 2022, tu vas entendre de manière claire et précise les instructions de ton papa Yahweh. Amen. Verset 8 Anamel, fils de mon oncle, vint à moi selon la parole de Yahweh dans la cour de la prison et me dit « S'il te plaît, achète mon champ qui est à Anatote. En terre de Benyamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Alors je suis que c'était la parole de Yahweh. Au nom de Yeshua, je proclame ce soir qu'aucun mur de prison, aucune des circonstances que tu traverses, ne t'empêcheront de saisir les opportunités que l'Éternel a pour toi. Amen. Verset 9. J'achetai de Anamel, fils de mon oncle, le champ d'Anatote, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis la lettre et je la scellai. Je pris des témoins après avoir pesé l'argent sur la balance. Au nom de Yeshua, je déclare que la provision rattachée à l'exécution de ta mission ne manquera pas. À toi de saisir cela avec toi. Lorsque tu seras de devant, la situation, de finance euh, de devant la, la, la situation où tu devras financer ton projet, appelle le financement du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. J'ordonne ce soir à la provision de te suivre. Amen. Verset 11 Je pris la lettre d'achat, celle qui était scellée, selon les ordonnances et les statuts, et celle qui était ouverte. Je remis la lettre d'achat à Baruch, fils de Néria, fils de Marseilla, sous les yeux de Anamel fils de mon oncle. Les témoins qui avaient signé la lettre d'achat et sous les yeux de tous les juifs qui étaient assis dans la cour de prison. Adorateur, adoratrice, je proclame au nom de Yeshua que ton entourage sera témoin de ton élévation. Tous seront surpris par ton ascension. Alors que vous vivrez les mêmes événements, toi, tu prospéreras. Amen. Verset 13 Puis, je donnai sous leurs yeux cet ordre à Baruch en disant Ainsi parle Yahweh de Sebaoth, l'Élohim d'Israël. Prends ces lettres, cette lettre d'achat, celle qui est scellée et cette lettre ouverte, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'elles se conservent beaucoup de jours. Adorateur, adoratrice, si tu restes attentif aux, aux directives de ton papa Yahweh, toutes tes entreprises seront sous le sceau de la justice de Yahweh Tzikéno. Et personne, personne, personne ne pourra te les ravir. Et même si tes affaires, ta promotion, ton enfantement, ton mariage tardent, je t'exhorte à les attendre patiemment parce que ces promesses sont oui et amen. Dans ce passage, le peuple d'Israël a été emmené en captivité il y a 592 ans. Ensuite, non, il n'y a pas 592 ans, pardon. Il y a, il y a euh, plus de 2600 ans, pardon. Ensuite, il a été éparpillé dans les nations. Mais aujourd'hui, comme je disais, plus de 2600 ans après, ils reviennent prendre possession du pays qui a été donné à leur père. Nous sommes tous témoins de leur alia. Nous les voyons rentrer, un à un, famille par famille, en Israël, parce que Dieu est fidèle. Dieu leur a promis et Dieu est en train de faire. Il y a longtemps, très longtemps, à l'époque j'étais à Bidjan Malheureusement, je n'ai pas les, je n'ai pas les références, je n'ai plus les références. Il m'avait été raconté que lors d'une construction d'une route en Israël, ils ont trouvé des jarres avec des des, des lettres d'achat de terre et ça nous, ça nous aide à comprendre l'action de l'Éternel lorsqu'il a dit à, à, à Jérémie d'acheter ses terres et d'enterrer les titres de propriété. Verset 15. Car ainsi parle Yahweh Tsebaoth, l'élohim d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans cette terre. Notre Elohim est fidèle. Il prend soin de notre héritage et nous le restitue au moment opportun. Ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu des choses. Ne t'inquiète pas de ce que tu as raté des choses. Le Seigneur te le restitue au moment opportun. N'hésite pas à t'investir dans tes projets, dans ton ministère ou dans tout ce que ta main peut toucher. Même si tu te trouves dans un moment d'incertitude. Là, actuellement, tu es peut-être dans un moment d'incertitude, dans un moment d'inconfort. Mais te, ne te passe pas sur cela pour penser que Dieu t'a abandonné. Parce que il t'a donné le verset 5. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Yahweh qui a donné ce, ce message ce soir. Je reprends le message le premier verset que j'ai lu, verset 5, Jérémie 29, « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. » Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur veut nous bénir dans les années à venir. Alors, adorateurs, Adoratrice, c'est le moment pour nous de jeter notre filet sur les eaux. Amen, Amen, Amen, Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Tu n'abandonnes pas tes enfants Seigneur. C'est vrai que nous pouvons vivre des choses compliquées. Nous pouvons nous impatienter, nous pouvons penser que tu nous as oubliés. C'est vrai que pratiquement tous les soirs, il y a un adorateur ou une adoratrice qui dit de ta part qu'il faut persévérer. Il y a un adorateur ou une adoratrice qui dit de ta part que nous allons être bénis, que nous allons sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes. Mais jusqu'à présent, pour certains d'entre nous, nous ne voyons pas, ou alors nous voyons partiellement. Seigneur, nous te bénissons. Nous, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous croyons en toi. Nous croyons que ta parole est vraie. Nous croyons, Seigneur, au oh Dieu, qu'elle ne revient pas à toi sans effet. Nous croyons que tu n'es pas un homme pour mentir. Nous croyons également Seigneur que ton nom est au-dessus de tout, au-dessus de toute difficulté. Nous croyons Seigneur et nous te disons merci. Jérémie était dans la prison. Dans la prison, il était privé de liberté. Mais malgré cela, il a pu acheter une terre et peut-être d'autres terres toujours dans la prison il a fait quelque chose un ta... il a posé un acte considérable qui aujourd'hui jusqu'aujourd'hui a de la valeur un geste pertinent puisqu'aujourd'hui on retrouve ces documents pourtant il était dans la prison dans quelle situation sommes-nous qui pourrait nous empêcher de faire ta volonté Dans quelle situation sommes-nous qui pourrait nous empêcher d'être bénis par toi Même dans la prison, nous sommes bénis. Et lorsqu'on lit la suite de cette histoire, on voit que Jérémie était en sécurité dans cette prison face à l'invasion de Nebuchadnezzar. Seigneur, tu utilises notre prison pour nous bénir, pour nous protéger. Lorsque Joseph était en prison, il était avec le panier. C'est vrai que dans les nouvelles traductions, on parle juste du peintier comme ça. On parle juste du, de les chansons comme cela. Mais on oublie de dire que c'était des personnalités au gouvernement de Pharaon. Qui ne se contentaient pas de verser du vin ou servir le pain. Mais c'était des gens qui avaient des responsabilités. Et qui ont enseigné Joseph lorsqu'il était dans la prison. Lorsque Joseph a été vendu, il a été vendu à des marchands. Et dans ces épreuves-là, il a tiré des enseignements. Il a appris à vendre, il a appris à, à faire du commerce, il a appris à faire du marketing. Toutes ces choses-là, on ne nous les dit pas, on ne nous les décrit pas dans la Bible. Mais Seigneur, tu es fidèle. Et tu nous permets de, de retrouver, Seigneur, dans, dans, dans le temple, dans les temples égyptiens, dans les, dans les hiéroglyphes, dans, dans les documents euh, archéologiques. Tu nous permets de découvrir, Seigneur, la réalité, les choses que les nouvelles traductions ne nous disent pas. Et c'est ainsi que nous savons que dans toutes ces difficultés Joseph a été béni et Joseph a été utilisé pour bénir le peuple d'Israël et Joseph a c'est grâce aux enseignements de Joseph que Moïse également a été enseigné et que tout le peuple d'Israël a été enseigné parce que Joseph a écrit un manuscrit ça s'appelait les enseignements d'Orjedef. Et c'est comme cela qu'ils ont pu construire le temple, le tabernacle, quand ils étaient dans le désert, parce qu'ils avaient toutes les connaissances nécessaires. Seigneur, le peuple d'Israël n'a pas été en esclavage pour rien. Ils étaient de simples bergers. Des, de simples bergers. Mais lorsqu'ils sont allés en Égypte, ils ont été enseignés. Et Israël est ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des Juifs en disant qu'ils sont les plus intelligents. Ce n'est pas pour rien, Seigneur. Et aujourd'hui, nous savons, Seigneur, que dans toutes les difficultés que nous traversons, nous apprenons, nous sommes fortifiés. Nous sommes élevés, nous passons à une autre étape. Tu nous prépares pour faire de grandes choses. Et cela se fait uniquement si, Seigneur, nous ne sommes pas comme dans le peuple d'Israël, lorsque dans le désert il murmurait contre toi. Nous acceptons tout ce que nous subissons avec foi, avec gratitude. Parce que nous savons que ce n'est pas toi qui envoie l'épreuve. Mais dans cette épreuve, Seigneur, tu nous relèves. Et nous te disons merci pour cela. Seigneur, tu nous dis de bâtir et d'habiter ces maisons. Seigneur, c'est la décision que nous prenons ce soir. Seigneur, ceux qui, décident, qui, qui veulent se marier, c'est le moment pour eux de préparer ce mariage, même si le fiancé n'est pas là. Celle qui veut enfanter, c'est le moment pour elle de préparer sa maternité, même si elle n'est pas enceinte, même si elle n'a pas de, de mari pour avoir cet enfant. Seigneur, c'est le moment pour nous de démarrer des affaires. C'est le moment pour nous de faire... Des choses que nous rêvons, dont nous rêvons secrètement. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que nous savons que tu es avec nous. Merci parce que tu bénis l'œuvre de nos mains. Merci parce que tu bénis nos greniers. Merci parce que tu nous bénis à notre départ et à notre arrivée. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Louange, louange, louange à toi, Seigneur. Ô oh, Éternel, nous élevons ton nom, Seigneur. Ô oh, Éternel, qui peut faire des choses comme toi, si ce n'est toi Qui peut se comparer à toi, Seigneur tu es infiniment grand. Tu es puissant, Seigneur. Tu es souverain. Tu connais toute choses, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, notre intelligence est, est limitée. Mais Seigneur, toi, ton intelligence, Seigneur, ton intelligence, Seigneur, n'a pas de limite. Tu vois le futur, Seigneur. Nous ne voyons que le présent. Mais toi, tu vois au-delà, Seigneur. Même lorsque nous ne serons pas là, Seigneur, oh Dieu. Les choses, Seigneur, que nous, nous, nous faisons aujourd'hui, que nous que nous semons aujourd'hui, Seigneur, dans les pro, dans les générations futures, et ces choses-là vont porter du fruit. Parce que Seigneur, tu nous bénis. Parce que Seigneur, ce que nous faisons, ce que nous semons, ne tombe pas dans la terre sans porter du fruit. Seigneur, nous te disons merci, merci, Papa. Alléluia. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Mokori de Redekiria ta, baga de Kiriya ta. Mokori de Redekiria ta, baga Karian ta. Mokori de Redekiria ta, baga Louange, louange à toi Seigneur. Oui Seigneur, tu es notre papa responsable. Alléluia. Ô oh, Éternel, nous élevons ton nom ce soir. Nous élevons ton nom ce soir. Alléluia, gloire, gloire à toi, toi le Dieu fidèle. Toi qui ne nous abandonnes jamais. Ô oh, Éternel, toi Seigneur, ô oh Dieu, qui utilise toutes les circonstances pour nous faire du bien. Merci infiniment. Merci Papa. Alléluia, Alléluia. Alléluia Adorateur, adoratrice J'avais déjà donné ce témoignage De mon père qui Lorsque nous étions enfants Allait acheter des, des cartons de Bible à la croisade du livre chrétien à Trècheville Et euh, il gardait ses Bibles Dans son bureau Pour les personnes qui venaient le voir Mon père est décédé quand j'avais 15 ans et je devais avoir euh, à peu près euh, je sais pas 26, 27, je sais pas en tout cas c'était plus de dix ans après il y a une de nos tata qui est venue me voir avec une Bible cette dame elle venait de de donner sa vie à Jésus et elle m'a expliqué que elle m'a montré la Bible et elle m'a montré un, un, un verset qui était surligné et elle m'a expliqué que au, quand mon père était vivant il lui avait donné cette Bible et à l'époque elle n'avait pas elle n'avait pas calculé comme on dit couramment et elle avait déposé la Bible dans ses affaires. Et là, elle s'était retrouvée dans une situation compliquée. Elle avait des, des problèmes de couple. Elle a retrouvé la Bible, pas qu'elle l'a cherchée, mais par hasard, elle a retrouvé la Bible. Et euh, elle a ouvert la Bible et elle est tombée, tombée sur le verset que mon père avait surligné. Et c'était la... La réponse, c'était la, la parole dont elle avait besoin à ce moment précis. Elle a vu la fidélité de Dieu et elle a donné sa vie à Jésus. Je vous avais déjà donné ce témoignage, mais je voulais le, vous le rappeler et puis euh, le partager avec les personnes qui euh, ne l'avaient pas entendu. C'était pour nous rappeler que Dieu est fidèle, est Il sait ce qu'il fait. Et ce que nous semons, nous ne le semons pas en vain. Mon père a semé, il est mort, et plus de dix ans après, ça a apporté du fruit. La personne qui l'avait évangélisée a donné sa vie à Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte? c'est ça la fidélité de Dieu Alléluia merci Seigneur Seigneur nous allons élever ton nom ce soir Seigneur reçois toute notre adoration reçois toute notre louange reçois toute notre reconnaissance Papa tu es digne digne d'être élevé Seigneur digne d'être élevé dans nos familles digne d'être élevé dans chacune de nos situations tu es digne Seigneur, Alléluia, gloire, gloire, gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, oui, notre papa est vraiment fidèle, reine, Alléluia, Alléluia, reçois, reçois notre adoration. Soir, Seigneur, reçois toute ma vénération, mon adoration. Seigneur, reçois toute mon adoration. Oui, je t'adore. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer ce soir. Tu es digne de notre louange, Seigneur, ô oh Dieu. Oh, que toutes les nations te louent, Seigneur, parce que tu règnes d'âge en âge. Alléluia! Oui, est l'éternel pour toutes les nations, est oui, l'éternel car il d'âge en âge, est oui, l'éternel pour toutes les nations, pour le troupeau de son pâturage. Entrez dans cette porte avec des acclamations, entrez dans cette porte avec reconnaissance, entrez dans cette porte en élevant son nom pour toute sa descendance. Louez Yahweh, c'est l'autre, il est le Dieu des armées. Louez Yahweh, Alam, le maître du monde. Loué Yahweh est la il est le Dieu tout-puissant. Loué Yahweh, oui, c'est oui, si, -ce nous, Seigneur de notre justice. Il est notre justice. Oh, oui, l'éternel de toutes les nations l'éternel qu'un d'âge, en âge Ou est l'éternel pour génération où le troupeau de son pâturage En revient dans cette porte avec des acclamations En dans cette porte avec reconnaissance En dans cette porte en élevant son nom Autour sa descendance Loué 14 Israël Il est le Saint d'Israël et la vie, nous marions. Notre Père, notre roi, nous aimerait la ménarie. Il est le roi des rois. Nous aimerait les Je suis ce que je suis. Je suis ce que Son pâturage, à ses portes avec des acclamations, à travers ses portes avec reconnaissance, à travers ses portes avec le grand son nom pour toute sa descendance. Voyez l'éternel pour toutes les nations, l'éternel car d'âge en âge, voyez l'éternel pour toutes génération on lance ses portes avec des acclamations, on lance ses portes avec reconnaissance, on lance ses portes avec le vent, son nom, pour sa descendance. Sa descendance. I'm so Adorateur, adoratrice, eh bien, c'est terminé. J'ai même dépassé le temps, je crois, euh, de trois minutes. Je vous souhaite une excellente nuit et que, que vraiment la, la parole de Dieu porte du fruit, que, le, que la parole de Dieu, euh, comment dire, vous trans, transforme, euh, vous transforme, oui. Et. On se dit à demain. Au revoir.